Yeah, je vais fermer toutes les portes Attention grenade Grenade, gros Je Il est là mec ou devant moi, juste devant moi, buisson Il est mort t 2, 1, 2, Repeat, last point Oh Je <rire> l'ai mis, c'est énorme Oh, que... je casse les couilles le mec, il prend pas de hauteur et puis euh... Idiot enfin, idiot idiote. Euh... Vas-y, je pilote. Ça prend aussi. <rire> Ça va être flippant. Ouais, ouais. j'arrive à monter en pilote. Eh hey, viens là, viens là. Je, je peux non. Même non. monter dedans. Si si, faut que tu passes de l'autre côté en fait, l'autre porte, l'autre porte. Pas derrière. Voilà. Non non, voilà, voilà. vise la porte et tu vas-y. Voilà. Alors là, on va se marier. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Non, je regarde par où vous allez. <rire> Attends, je branche ma manette Ah C'est tout droit, <rire> euh, ok c'est bon Vas-y Vas saute Guzman, saute saute saute saute Guzman je vous faire sauter mais cette... non <rire> Saute gros Il ne peut je peux pas <rire> Il peut pas s'éjecter, tu t'as dit quoi Oh le bâtard <rire> Allez Allez Et gros là on prie pour -ping, pas qu'on se passe looping, looping Oh oh oh Oh je me suis fait déforcer, fais gaffe Mais tu prends tes balles fils de pute meurt Qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi c'est... C'est quoi cette arme gros Tire des billes Gros c'est un nerf qu'on m'a donné quoi Attends, vraiment Attends attends, je crois que c'est un shotgun. Petit peu machin, qu'est-ce que c'est Attends. Oh ce oh, truc de ouf gros Il a eu! GG. Mais cet homme, cet homme est un génie! Oh, oh, oh, je... Couche-toi, couche-toi, couche-toi! Oh, vas-y, vas-y, le ah oh, Ok, dans la forêt. J'ai tué l'autre de la T1, j'ai tué. Oh. oh bordel. Ah, y y'a un mec là-haut! C'est ah, moi ton... tu m'a fait flipper, j'ai vu tes pieds traverser le sol. Mais comment? Mais putain, mais non! Mais qui... qui... Viens me réanimer, s'il te passé mais je sais pas, je suis mort en... Euh, je sais pas Bah ouais je t'ai vu au dessus et d'un coup je t'ai vu en dessous moi. Hein. Vas-y viens me réanimer vite vite vite IL JETTE DES grenades EN PLUS Ils <rire> oh, m'en foutent l'autre <rire> Et ils m'en <rire> il il foutent ce jeu Attends, attends Tu viens de buter Gazman Ouais tu m'as enculé <rire> Help, help, help, help <rire> On de me choper un kill c'est normal Masala, help, Masala, help. Attends. Ça va Ouais ouais ça va terminer la Oh la lit dans la T4 c'est fait. Pouh raid. Merde Merde Sniper on my body What the hell And you Cheers, man. Thank you very much. I'll go to that warehouse. Cheers, man. Oh, uh, hey Qu'est-ce qu'il fout là Oui, je suis mort. Moi aussi, t'es revenu au lobby pour voir ce qui se passait Bien sûr. On va y aller en discrétion. Start dying <rire> Je vois bien le truc. Même <rire> lui, il se venir le truc. Vas-y, dégomme-le, dégomme-le T'as sauté Non. Ah, je cru que t'avais sauté, j'avais sauté hein <rire> Faut le dégommer, faut le dégommer Il va nous dégommer gros. <rire> il, il, va nous rien, dégommer. Ouais. Non, il va nous dégommer. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y, il va, il part dans les buissons Je rechargeais, je rechargeais. Il école. Non regarde, Oh si. Oh. <rire> tu sais tu l'éclates là magnifique <rire> <rire> Sur le carreau de l'évico. <rire> une mouche Une putain de mouche à merde gros Ah j'aurais dû jeter une grue, merde Ah putain, vas-y Maintenant Elle est pas sortie Elle a... je <rire> Un peu loin, un peu loin, un peu loin. Est-ce qu'on en marte On en est sur nous. <rire> euh, ouais vas-y c'est bon, je me barre. Ah Ils m'ont entendu. Ah <rire> ah, Eh hey, Fils de pute J'te vois Faut qu'il s'avance un peu plus bas bâtard. Il est pas mort Mais c'est une blague gros Oh non merde J'ai tué un allié T'as tué le mec qui foutait <rire> mais Le mec qui aurait pu mêler <rire> En fait je suis juste en haut de l'escalier. C'est moi ou il y a une greu là Ah si si je te vois. Je peux pas. Oh, merde. Oh là. Oh. Attends, attends. Ah merde. Oula Parce qu'il y a mon corps qui dépasse du mur, je me suis dit peut-être que tu allais pouvoir tu vois. Attends. Un sac à dos quoi. <rire> ah ça y est Après. tu peux. Je vais. me mets de travers comme ça les mecs ils me verront pas, tu sais. a un mec. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Oh, j'ai. Oh, j'ai oh, oh, respawn à l'extérieur. <rire> ah, gros, je viens de baiser un mec. Nice, fais, fais gaffe parce qu'il va se faire relever. Qu'est-ce qu'il va se faire relever? Tiens, regarde, regarde, regarde qu'il va se faire relever. Attends, si je tue un mec, je rigole. Ah, oh, dommage. C'est une grosse, hein Non, ça a fouillé aussi. Et Il a de tirer un rocket là où c'est moi Ah, j'ai plus de 41 balles. je prends une arme. Moi, je vais mourir. Où il y a des morts, mec. Ouais, bah c'est mon corps. Everyone will have a weapon to fight to everyone. Feel free to join. Tant T4, à Fais gaffe. Mais un mec. Bah j'ai tué un mec mais je sais pas s'il en restait un. Hey ah J'ai <rire> tué un autre. en haut de t Ils sont morts ils sont morts. Ouais. Ok ok quand enfin, je me et j'arrive. Bah ce tout le monde hein. là ah, Il y, y a trop de morts il y a trop de <rire> morts trop de morts trop de morts. up, ça va nous faire de la mine. <rire> est... Non mais genre euh, abusé quoi T'es parti jusqu'en haut ou pas Mais je suis là gros mais tu m'as même pas vu Mais si je t'ai vu mais je me demande je peux me demander si t'arrives au milieu ou si t'arrives d'en haut direct Ah je sais pas Ah je sais pas Je <rire> sais pas Il a dit Je sais pas où j'ai drop et lui il est pas mort tu te fous de ma gueule Et lui il m'a pris par derrière Fils de pute Ah merde mauvais Chanel